Ezio Auditore d'Afriance est certainement le personnage le plus apprécié par une grande majorité des fans d'Assassin's Creed. D'abord avec sa première apparition en tant que protagoniste principal sur console de salon et PC en 2009 dans Assassin's Creed 2. Après le succès commercial de Assassin's Creed premier du nom, c'est l'épisode qui va lancer la machine infernale de la saga Assassin's Creed, la poule aux œufs d'or d'Ubisoft. Si bien que Ezio reviendra pendant deux années consécutives après Assassin's Creed 2 dans Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations, sortir respectivement en 2010 et 2011. Des épisodes à l'origine non prévus ou simplement sous la forme de DLC du second opus qui vont finalement se transformer en stand-alone pour en faire des titres pleinement indépendants. Titres qui viendront remplir la totalité de la vie d'Ezio que l'on aura vu naître et mourir sur nos écrans. Ces épisodes à succès vont profondément marquer les fans, si bien que pour beaucoup une certaine nostalgie de cette époque a fini par s'installer durablement. Et c'est ainsi qu'en 2016, pendant l'année de césure entre Syndicate et Origins, Ubisoft fait réapparaître Ezio sur nos écrans de PS4 et Xbox One dans Assassin's Creed The Edge Collection. Un remastered haut en couleur pour les personnes désireuses de découvrir ou redécouvrir le maître assassin italien sur les consoles next-gen de l'époque au travers des trois opus qui lui sont dédiés. Six ans après la sortie de cette version remasterisée, treize ans après la sortie de Assassin's Creed 2 original, Ubisoft vous propose désormais de retrouver Ezio Auditore sur Nintendo Switch. Mais alors que vaut cette édition dédiée à notre mentor favori sur la console de Nintendo? Hello la confrérie, c'est Auré de la Assassin's Creed Experience et bienvenue pour notre test définitif des aventures d'Ezio sur Nintendo Switch. Allez, jingle Assassin's Creed Ezio's Collection est un portage de la version PS4 Xbox One paru en 2016. C'est-à-dire que Virtuos Game, le studio en charge de ce projet, s'est basé sur la version remasterisée du titre et non sur les épisodes originaux. Le but est donc ici de réaliser autant que possible des optimisations afin que les jeux puissent tourner sur la petite console de Nintendo. Et pour rappel, ce n'est pas la première fois que Ubisoft se lance dans ce genre de projet. En effet, Assassin's Creed 3... Rogue et 4 sont déjà disponibles sur Nintendo Switch. D'ailleurs, si vous voulez un avis sur la Rebelle Collection, qui comprend Assassin's Creed 4 et Assassin's Creed Rogue, cliquez juste ici pour aller voir notre vidéo test de l'époque. En tant que fan des premières heures de la franchise Assassin's Creed, c'est toujours un pur plaisir de se replonger dans la vie des Zio. Ces trois jeux ont véritablement bercé mon adolescence. Et bien que Assassin's Creed 4 trône à la première place dans mon cœur de joueur, j'en garde un excellent souvenir. L'histoire de la famille Auditoré, l'univers de la Renaissance italienne, le fil rouge de l'histoire de ce monde, tous ces éléments font que l'on peut prendre les trois jeux Ezio comme un tout indissociable les uns des autres. Et si vous en avez sauté, ne serait-ce qu'un seul, vous devez absolument corriger ça. Et peut-être que cette version Nintendo Switch en sera l'occasion. Mais avant de franchir le pas, voici ce que vous devez savoir quant au contenu de cette version. Les trois jeux Assassin's Creed 2, Brotherhood Revelations ainsi que tous leurs DLC sont compris dans cette version. Les courts-métrages Assassin's Creed Lineage et Embers sont également compris afin d'introduire et de conclure proprement cette trilogie. Malheureusement, le mode multijoueur des jeux originaux est toujours absent. On dirait que Bee a définitivement enterré cette partie des jeux. Une version physique du jeu est bien existante, mais attention, elle ne conviendra que Assassin's Creed 2. Pour pouvoir bénéficier du reste du contenu, il faudra le télécharger gratuitement depuis le Nintendo Store. Ce choix est-il dû au fait que les développeurs n'ont pas voulu trop retirer la qualité graphique du jeu C'est ce que l'on va voir dans quelques instants. Passons à présent à la partie technique. Pour cela, on vous affiche à l'écran des comparaisons graphiques de plusieurs versions du jeu sur plusieurs plateformes différentes. En vous indiquant évidemment dans un coin de l'écran de quelle version elles proviennent pour la capture PC, évidemment tous les réglages sont au maximum. Alors, qu'est-ce que j'ai pu constater de cette version Nintendo Switch Premièrement, il faut savoir qu'on est vraiment à 30 fps constants, que ce soit en parcours, en combat, en mission, en cinématique, que ce soit en mode portable ou docké, ça ne change rien, vraiment c'est très fluide, très stable, aucun problème par rapport à la première version du jeu. J'ai également une impression que l'herbe est moins verte que dans la version remaster de PS4 et Xbox One, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup dérangé à l'époque. Euh, je trouvais que pour notamment Assassin's Creed 2, l'herbe était très très très flashy et euh, j'ai l'impression que ça a été un petit peu corrigé, donc pour moi c'est vraiment un réel point positif là-dessus. Concernant les temps de chargement, il faut savoir que je m'inquiétais un petit peu à ce sujet, que ce soit par rapport à la version PC, euh, bon, qui ne se concurrence pas parce qu'il y a un SSD à côté qui fait tourner le jeu, mais par rapport également aux versions console, que ce soit original ou remastered, j'étais très inquiet sur les temps de chargement. Et finalement, eh ben, je me suis amusé à tester plusieurs fois euh, de lancer un timer, vraiment, entre la version Switch et la version console. Si ça se joue à, un demi à une demi-seconde près, c'est le grand maximum, quoi. En termes de temps de chargement, on est plus que correct par rapport aux versions originelles, il n'y a pas de grosse Amélioration, mais il n'y a pas les choses ne se sont pas empirées donc bon point positif sur les temps de chargement concernant la distance d'affichage. Pour être franc, c'est plutôt honnête pour une version Switch. Fallait pas s'attendre à du grandiose de toute manière. Vous allez voir que par rapport à la version PC, c'est pas comparable, mais de toute manière, on ne peut jamais comparer ça à une version PC, même pour les versions console. Mon petit point négatif par rapport à cette distance d'affichage, et eh ben c'est que en mouvement, et eh ben notamment dans Assassin's Creed 2, certains éléments chargent à la volée pour économiser les ressources de la console, et donc, résultat, bah, on a certains PNG qui pop vraiment devant nous, mais vraiment euh, sans qu'on s'y attende et c'est très perturbant. Je l'ai constaté à plusieurs reprises dans le jeu et un autre souci qui m'est apparu, et là c'est vraiment plus focus sur Assassin's Creed 2 plutôt que global à la trilogie Ezio, c'est pour les textures qui se chargent et se déchargent à la volée pour jouer sur la qualité de ces dernières afin d'économiser encore une fois les ressources de la console. En fait, il y a vraiment un problème là-dessus, c'est que, ok sur le concept, c'est logique de décharger des textures qui sont globalement loin, sauf qu'en fait, et eh ben la qualité est très moyenne pour des textures qui sont relativement proches parfois et c'est vraiment un problème sur lequel je me suis attardé il m'a dérangé plusieurs fois dans Assassin's Creed 2 je l'ai cherché à plusieurs reprises dans Brotherhood et révélations. j'ai pas réussi à retomber dessus donc je pense que c'est très localisé par rapport à AC2 ce qui est en soi une bonne chose mais c'est vraiment dommage pour certains points parce que ça nous sort vraiment du jeu quoi quand vous avez à 10 mètres de vous un mur en bois qui ne s'affiche pas ou en très mauvaise qualité c'est un peu dommage maintenant parlons purement euh, sur les fonctionnalités de la console et ce qu'elle propose j'ai remarqué un premier problème par rapport au système de parcours de l'époque pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque on devait à la fois bouger le joystick analogique gauche pour se déplacer, avoir la cachette arrière droite d'activer et également appuyer sur son bouton en bas à droite tout en bas qui était soit A soit X et donc là c'est B sur la Nintendo Switch le problème c'est que bah, ce système de parcours est très bien, il n'y a aucun problème avec en soi, c'est qu'en fait par rapport au placement du joystick de la manette Nintendo Switch, par rapport au Joy-Con, c'est un vrai problème parce que le bouton B est vraiment très proche du joystick moi je l'ai fait à plusieurs reprises en tout cas de me retrouver dans cette situation où j'ai le bouton qui touche mon pouce qui est appuyé sur le bouton touche également une joystick analogique droit et qui bouge également la caméra et du coup bah je me foire dans mon parcours et résultat bah, ça me sort de ma poursuite, ça me sort de mon parcours ça me sort de l'escalade quoi tout simplement c'est vraiment un problème mais purement dans la console et là je sais pas s'ils auraient vraiment pu le corriger parce qu'on s'attaque vraiment à des fonctionnalités pures du jeu plus des contraintes de la console et c'est vrai que je vois pas tellement de solutions si ce n'est que de jouer avec une manette pro si vous le pouvez quand vous êtes sur votre euh, télé et euh, sinon bah effectivement euh, c'est un peu embêtant donc faites attention avec cette fonctionnalité là, moi c'est vraiment mon seul gros point noir par rapport à ça qui m'a un peu gêné je pense qu'avec le temps on peut s'habituer mais moi voilà j'ai quinzaine d'heures de jeu à peu près sur chacun des jeux, c'est vrai que ça m'a un peu gêné et concernant les fonctionnalités propres à la Nintendo Switch, vous savez que les Joy-Con sont équipés d'un système de vibration HD, euh, qui sont très agréables en fait en termes de vibration, c'est vraiment chouette mais je trouve que ça en manque un petit peu, pour être franc par rapport aux épisodes originaux, je trouve ça dommage on n'en a pas assez c'est vrai que plusieurs fois j'aurais aimé avoir un peu plus de vibrations. c'est peut-être quelque chose qui est volontaire peut-être qu'il y a eu des contraintes par rapport à la console je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que moi ça m'a gêné un petit peu concernant le mode portable et le mode docké comme je vous disais ça, le switch se fait vraiment parfaitement il n'y a aucun problème de changement entre les deux écrans c'est très rapide c'est très fluide la résolution s'adapte parfaitement les interfaces graphiques également la résolution c'est nickel vraiment Alors on sent que ça a été travaillé et il n'y a aucun souci là-dessus un autre élément qui a été ajouté c'est la map tactile mais très sincèrement ça apporte pas de changement ok vous pouvez utiliser vos doigts pour vous déplacer sur la map pour mettre des marqueurs etc mais en fait on en oublie presque son existante quand on est vraiment habitué aux antennes, aux anciennes versions j'ai dû l'utiliser quelques fois pour m'amuser avec et tester mais c'est vrai qu'au final bah c'est pas super pratique quand on a les éléments déjà en main avec les joysticks euh, voilà c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus utile tout simplement. La Ezius Collection édition Nintendo Switch est quand même une bonne surprise selon moi. Qu'on soit d'accord ça rivalisera jamais avec une version PC mais elle a quand même le mérite d'être une bonne qualité par rapport aux épisodes originaux de la console et par rapport à ce qui est proposé également dans le Remastered. C'est vraiment correct, mon seul regret c'est que les trois jeux ne tiennent pas sur une seule cartouche, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo info, ça me dérange encore un petit peu parce que je suis très très euh, fanatique du, du, du format physique et c'est un choix comme vous le disiez en, en début de vidéo qui a peut-être été certainement fait pour Conserver une certaine qualité des textures et de l'environnement. Le souci, c'est par rapport au problème de texture que j'ai relevé pour Assassin's Creed 2 un peu plus haut dans la vidéo, et ben je me retrouve dans une situation où en fait je ne comprends pas. Euh, le contrat est rempli à moitié, c'est un peu dommage. C'est vrai que, ok, bah faites-le tenir pas sur une seule cartouche. Mais du coup euh, c'est dommage et là la seule explication que je vois c'est qu'en fait malgré la taille de la cartouche, Assassin's Creed 2 ne tenait pas encore et il a fallu encore faire des optimisations par dessus. C'est la seule explication plausible que je vois aujourd'hui et dans ce cas là je ne sais pas si une version physique était vraiment nécessaire. C'est dommage, ok c'est un petit objet de collection, c'est sympa, voilà vous avez une cartouche Assassin's Creed et Dio Collection mais fonctionnellement elle ne sert pas à grand chose quoi. Mais bon sachez quand même que je replonge avec énorme plaisir dans cette édition de Nintendo Switch et je vais littéralement reponcer les trois jeux en les faisant à 100% quand j'aurai du temps mais je vais le faire. Alors concrètement qu'est-ce que j'en pense Eh ben selon moi cette version des aventures d'Ezio elle a rien de révolutionnaire hein. si vous les avez déjà fait par le passé elle ne vous apportera rien de plus si ce n'est le plaisir de pouvoir vous balader peut-être les épisodes de votre licence favorite partout avec vous sur votre Nintendo Switch voilà c'est plus l'aspect vous avez un Assassin's Creed en mode portable c'est juste cet atout de vente là qui est à remettre en avant. Mais en revanche, pour les novices ou personnes qui n'ont pas joué ou partiellement, voire pas du tout à cette trilogie, c'est vraiment une excellente introduction à la franchise Assassin's Creed et pour découvrir le personnage d'Ezio, qui reste vraiment une icône du monde vidéoludique, quoi qu'on en dise. Et à défaut de pas avoir de nouvel Assassin's Creed avant 2023, potentiellement, pourquoi ne pas replonger une nouvelle fois dans la nostalgie d'antan Et vous, qu'avez-vous pensé de cette Ezio collection Et si vous avez acheté cette édition Nintendo Switch, pourquoi vous l'avez acheté Je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo de la partager de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de l'actualité assassin's creed ça soutient énormément la chaîne et je glisse l'info maintenant en fin de vidéo pour les plus fidèles d'entre vous qui restent jusqu'à la fin si ce n'est pas encore fait allez nous follow sur twitter notre réseau social principal pour communiquer parce qu'on va vous faire gagner quelques clés nintendo switch pour la Ezio collection donc foncez c'est maintenant ou jamais merci à tous encore une fois on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était Auré pour la assassin's creed Experience prenez soin de vous et bye tout le monde